Bonjour et bienvenue sur Langue en Poche Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 outils pratiques pour votre vie étudiante Anki est un logiciel de révision basé sur le principe de la répétition espacée le principe est simple, Anki fonctionne avec le principe des flashcards. Quand une flashcard apparaît, vous dites à Anki si vous vous souvenez pas du tout de la notion présentée sur la flashcard, si vous vous en souvenez moyennement bien ou si vous vous en souvenez très bien. Plus vous avez de mal à retenir une flashcard, plus Anki va vous présenter souvent cette flashcard. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retenir vos cours. Anki est un logiciel qui est utilisable pour tout type de révision, pour toutes les matières. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre votre vocabulaire en langues étrangères ou les règles de grammaire, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour apprendre des dates en histoire, ou des cartes en géographie, des schémas en biologie, vraiment pour toutes les matières. Anki est un logiciel gratuit que vous pouvez utiliser sur PC, Mac, ou Linux, mais aussi sur vos tablettes ou vos smartphones. Je vous ai fait deux tutoriels pour que vous puissiez savoir comment utiliser Anki. Le premier tutoriel est pour Anki droid et le deuxième tutoriel est pour Anki PC, Mac ou Linux. Le deuxième outil super pratique dont je voulais vous parler, c'est une application pour pouvoir scanner facilement vos documents avec votre smartphone. Si vous avez un smartphone Android, il y a une application qui s'appelle Tiny Scanner et si vous avez un iPhone, l'application s'appelle Scannable. Les deux applications sont gratuites et les liens de téléchargement sont dans la barre d'infos. Grâce à l'application que vous aurez installée et à l'appareil photo de votre téléphone, vous allez pouvoir scanner vos documents les enregistrer sur votre téléphone et ou les mettre sur le drive, les envoyer par mail, euh, les enregistrer dans Evernote ou les mettre sur votre Dropbox. Les applications détectent automatiquement les bords de votre document pour un rendu très propre. Ce sont des applications très faciles à prendre en main et très utiles surtout en début d'année quand vous vous inscrivez, vous avez besoin de scanner pas mal de documents et vous gagnez un temps fou avec ça. Le troisième outil, c'est The Old Reader. C'est un site qui va vous aider à faire de la veille sur Internet. Il va vous permettre de rassembler en un seul lieu tous les sites et tous les blogs que vous suivez, mais aussi tous les thèmes qui vous intéressent. À chaque nouvel article ou nouveau contenu sur un site que vous suivez, The Old Reader va vous avertir et vous permettre de lire tout de suite le contenu en question. Quand vous ajoutez un site ou un blog que vous voulez suivre, on appelle ça un abonnement. Si vous vous abonnez à beaucoup de choses, vous pouvez créer des dossiers pour vous permettre de vous y retrouver un peu mieux. Et selon votre navigateur, vous avez la possibilité d'ajouter une extension qui va vous donner une notification à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu. Avec cette extension, vous pouvez aussi facilement, grâce à un simple clic droit, vous abonner à un nouveau site ou un nouveau blog. Le quatrième outil dont je voulais vous parler, c'est FB Reader. C'est un logiciel ou une application qui vous permet de lire facilement vos e-books et vos PDF. FB Reader est disponible sur Android, Windows, Blackberry et Linux. C'est utile si vous n'avez pas de liseuse, mais que vous aimez lire des e-books sur votre smartphone ou votre ordinateur. Le logiciel, application supporte énormément de formats euh, les plus classiques comme euh, Mobi, EPUB, mais aussi RTF, DOC, HTML et PDF. Vous ajoutez directement les e-books sur votre smartphone ou votre ordinateur et vous les ouvrez avec FB Reader. J'utilise beaucoup l'application Android que je trouve bien pratique. Vous pouvez modifier facilement la taille du texte, vous avez un mode jour et nuit qui va vous donner un écran clair ou sombre, et vous avez une barre de progression très pratique qui vous permet de savoir où vous en êtes dans la lecture de votre document. Mais maintenant que vous avez FB Reader, où est-ce que vous pouvez trouver vos e-books En général, vous en trouvez dans toutes les librairies en ligne, au même prix ou parfois un peu moins cher que le livre papier. Mais vous pouvez aussi télécharger certains e-books gratuitement et légalement. Sur Amazon ou le site de la FNAC vous avez quelques e-books gratuits et sur le site ebookgratuit.com dont vous avez le lien dans la barre d'infos vous pouvez télécharger un certain nombre de e-books. Donc ce sont plutôt des classiques parce qu'en France tous les livres dont l'auteur est mort depuis 70 ans ou plus deviennent des livres public et donc gratuit. Avant-dernier outil, c'est le site ou application Pocket. Pocket vous permet de sauvegarder des articles et des vidéos et de les regarder ensuite hors ligne. En fait, si vous repérez sur Internet un contenu qui vous intéresse mais que vous n'avez pas le temps de lire ou regarder sur le moment, vous pouvez l'enregistrer dans Pocket et y revenir plus tard même si vous n'avez pas de connexion Internet. Pocket vous permet aussi de partager ses contenus avec d'autres personnes, donc sur Facebook, sur Twitter ou avec les autres utilisateurs de Pocket. Vous pouvez aussi ajouter des tags à chaque document pour vous y retrouver plus facilement ensuite. Et c'est un service totalement gratuit. C'est un site qui vous permet de créer des cartes mentales très facilement. Et parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots, une carte mentale c'est ça. Ça vous permet de mieux organiser vos idées, d'y voir plus clair et éventuellement de les présenter différemment que via un diaporama. Une fois votre carte créée, vous pouvez la garder uniquement pour vous ou la partager avec d'autres personnes. À chaque item de la carte, vous pouvez ajouter un lien, vous pouvez ajouter des notes, vous pouvez ajouter une photo, vous pouvez ajouter des emojis. Et si vous travaillez à plusieurs sur la carte, vous pouvez ajouter une tâche ou un commentaire. Vous pouvez très facilement changer la couleur du fond ou la couleur des items. Et à la fin, vous pouvez télécharger la carte. C'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir des choses utiles. Et nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de langue en Poche. Salut